Bonjour à toi chers spectateurs, et oui, l'année 2022 a un faux air de 2021, de 2020, de 2019, de 2018, puisque la nostalgie semble prendre toujours le pas. Et donc on se retrouve avec Scream 5, qui s'appelle simplement Scream, réalisé par Matt Bettinelli-Holpin ainsi que Tyler Gillett Et l'histoire, comment vous la faire simplement Une jeune femme du nom de Tara va se faire agresser par un mec qui est sapé comme Ghostface et ça va relancer à Woodboro toute une fascination autour de ce personnage, qu'on n'avait pas vu représenté au cinéma depuis deux ans visiblement, puisque Stab 8 a l'air d'être sorti il y a deux ans dans le contexte du film. Et du coup, Tara décide d'appeler sa sœur, enfin Wes d'ailleurs, l'un des amis de Tara, décide d'appeler sa sœur Sam pour qu'elle revienne à Woodboro lui file un coup de main, et que l'on découvre plein de mystères et pourquoi ce personnage de Ghostface fait son grand retour à Woodboro. Ça va. Très bien. C'était pas trop mal résumé C'était bien. Et pour en parler avec moi... Et bah Guillaume, c'est Guillaume, je crois que tu es fan de Scream, non Oui, j'aime beaucoup. Comment ouais. vas-tu Très bien, merci pour l'accueil. Bon, je t'en prie. Ça fait plaisir de revenir. Bah oui, c'est vrai que ça faisait un moment que t'étais pas revenu, ouais. ça fait depuis 2018. Ouais, on avait fait Star Wars ouais, C'est une vidéo pour Noël. Et une vidéo pour Noël, ouais. ouais c'est ça. ça. Euh, pff, contexte de création, euh, on va pas se voir la face, euh, depuis la mort de Wes Craven, il y a maintenant plusieurs années clairement, euh, l'idée de vouloir faire un reboot de Scream euh, trottait dans la tête de la Paramount. Seulement, Kevin Williamson, le créateur donc des personnages, a souvent refusé en fait, de donner suite aux aventures de Sidney, de Gale et de Dewey, parce que selon lui, il n'y avait plus rien à explorer après les événements du 4. Ce qui semblait plutôt cohérent lorsqu'on voit la tête du 4, qui déjà pour certains est considérée comme un épisode de trop. Moi, bon, Personnellement, à côté du 3, je trouve que c'est l'épisode qui boucle bien la boucle. Euh, mais donc du coup on se retrouve avec ce nouveau Scream dont la production a été assez chaotique puisque souvent repoussée, souvent remaniée, euh, avec un casting qui ne cessait de changer au fur et à mesure de l'air du temps, euh, avec la grande question de est-ce que nous allions revoir David Arquette, Courtney Cox et Neve Campbell dans le film euh, Est-ce que Godface allait avoir la même tête en hein, sachant qu'à côté la série télé avait décidé de changer un petit peu tout ça et de jouer un peu avec les codes Enfin voilà. C'était un bordel monstre, mais donc le film arrive avec une certaine hype de la part de pas mal de spectateurs, avec son interdiction au moins de 16 qui mine de rien a bien chauffé beaucoup de monde. Contexte placé, mon cher Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau Scream Alors, <rire> euh, bon, on va dire agréablement surpris, mais pas trop quand même. C'est-à-dire que je me suis préparé mentalement à me dire, bon, voilà... Euh... Ça va être un petit scream, un film d'adolescent. Après, je me suis dit, mais je suis tellement fan du premier que je me suis dit, dans tous les cas, ils ne peuvent pas faire mieux. Mais ils m'ont eu niveau nostalgie. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu des choses dans le film qui m'ont fait penser au premier. Donc ça, ça m'a plu. Mais voilà, dans les chapitres de film, disons qu'une grosse partie, j'ai bien aimé, et une autre où j'ai presque détesté. Malheureusement. C'est compliqué. Non mais c'est compliqué. Je trouve pas le film foncièrement mauvais mais je le trouve pas très bon non plus. Ouais. C'est un, un film purement et simplement nostalgique. Ouais. Et là-dessus on ne peut pas se voiler la face par rapport au fait que je trouve dans cette nostalgie à la fois il ne se complaît pas trop, ce qui est plutôt intelligent. Mais il y a un autre problème, et alors ça c'est vraiment compliqué de l'aborder sans faire appel au démon de la saga, parce que c'est le côté méta. Ouais, ouais. Côté méta a toujours été présent à partir du premier, mais encore plus à partir du deuxième, lorsque il y a eu cette franchise au sein de la franchise qui s'est lancée avec les Stabs. Et je trouve qu'ici l'aspect méta n'est pas du tout maîtrisé. Mmh. Parce qu'on euh, se retrouve devant une œuvre qui semble constamment être dans l'optique de vouloir déjouer l'idée d'être une suite. Ouais. En se vantant d'être un recall, donc c'est-à-dire un reboot slash sequel, en cherchant à désamorcer plein de situations, en ramenant des personnages sans trop en faire, en jouant sur la corde sensible du « on se doute de ce qu'il va arriver, mais du coup pas tant parce que ça joue avec ce qu'on attend ouais. ». Ce qui peut être des inintéressantes, mais c'est poussé dans un extrême qui, cinématographiquement parlant, n'est du coup pas très intéressant, je trouve. Ouais. Ils auraient pu euh, l'amener, justement, euh, moi, je avant d'aller le voir, je me suis dit ils vont faire un espèce de miroir à Scream 1 en mettant plein de références. On va retrouver voilà, des lieux, des personnages qu'on connaît déjà. L'intention était bonne... Mais ça a été mal fait quoi, enfin mal dosé je trouve. ouais voilà, ouais. tu utilises bon mot, doser, c'est vrai que doser c'est le truc le plus important quand on fait ce genre de truc, enfin c'était la grande intelligence finalement de Scream 4, ouais. de vouloir justement réinventer certains codes tout en gardant l'optique de base ouais, qui ouais. était de conserver l'essence d'un Scream. Et c'était pas pour rien qu'il y avait cette oscillation assez étrange de la part de Wes Craven qui passait d'un premier Scream en scope mm. à un Scream 2 en flat pour repasser un Scream 3 en scope et revenir à un flat dans le Scream 4, enfin c'était mm. des changements de format que personnellement moi quand j'étais plus jeune je ne comprenais pas ouais. j'étais limite en train de me dire eh, c'est bizarre quand même euh, il change de format le mec il a fait un zoom dans l'image ou quoi ouais, et ça. en fait non c'est juste qu'il y a des ambitions qui vont avec ces formats et là on en parlera ensuite mais euh, Bettinelli Olpin et euh, Guillette ont voulu au travers de ce format aller justement dans cette continuité mmh. et mmh. clairement comme tu le disais tenter une optique de miroir par rapport au premier stream ouais, ouais. puisqu'on est vraiment sur euh, si on était logique le 3 qui a été la cassure mmh ferait que le 2 et le 4 se font écho ouais. et donc le 1 et le 5, 5 se, se feraient écho ouais. ce qui ne serait ça. pas déconnant ce qui, en plus a, le film s'appelle pas Scream 5, il s'appelle Scream déjà tu te dis bon qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça oui c'est ça mm. mais, euh, mais ouais donc sur le papier il y a une idée intéressante encore une fois mais et, au bout du compte moi personnellement je suis pas du tout convaincu par l'entreprise finale même s'il y a des idées mais je ne me dis pas à la fin que c'est complètement réussi et je vois la presse qui est plutôt optimiste autour oui. du film. Je trouve ça assez paradoxal quand on voit qu'il y a certains films qui dernièrement avaient justement des promesses plutôt justes dans le genre, qui se faisaient désinguer ou ouais. qui n'étaient pas du tout acceptés. Par exemple Matrix 5. Ah oui. oui, oui. Enfin Matrix 4 pour, euh, oui. pour ne citer que ça. Mais, euh, mais ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je te propose qu'on passe à l'écriture, donc toujours basé sur les personnages créés par Kevin Williamson, mais cette fois c'est James Vanderbilt et Guy Bizik qui sont occupés d'écrire le film. Euh, Vanderbilt, qui je vous invite à regarder sa filmographie, n'est pas connu pour des scénarios respirant la subtilité, puisque c'est le scénariste, attention accrochez-vous, de White House Down, mmh. de Independence des Résurgences et d'autres petits films de cette catégorie là, donc c'est plutôt un mec basé dans le cinéma d'action. Donc j'avoue que le voir écrire un film d'épouvante slash horreur, je me suis dit « Oh là là, ouais. ça va pas être très fin. » Bah ouais, je pense qu'il a... Ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, le Ghostface, en général dans le film, il est particulièrement plus violent que les autres, je trouve. Ouais. Et un peu, limite, plus fort. Mm. Il est un peu moins, je vais pas dire ce mot-là, mais il est un peu moins débile. C'est-à-dire que... Moi, oh, tu pourrais le dire. Ouais, moins humains. Moins, moins humains, -moi voilà. nous <rire> cest C'est-à-dire quand le film a commencé, j'ai commencé à compter le nombre de chutes qu'il faisait. <rire> Parce que dans les anciens, euh, il voilà, y en a tellement que je suis dit, j'espère qu'ils ne vont pas faire ça. Il y en a eu, mais un peu moins. Donc déjà, je suis dit... Il est un peu plus crédible, déjà. Il se prend plus des mignons, d'ailleurs. Voilà. <rire> il, il, il se casse moins la gueule, mais il se prend quand même des, des, des bonnes patates. Mais là-dessus, c'est la grande intelligence qu'a toujours eu Craven et, et Williamson lorsqu'ils adaptaient le personnage. Ouais. L'optique n'était pas d'en faire un Michael Myers, voilà, un, ouais, un, un, Freddy, un, un Freddy ou un, ou un, ou un John Voorhees. C'était ouais. vraiment un c'était vraiment d'en faire un, un humain. Ouais, n'importe qui peut, oui, peut être Ghost Fates. et Comme le film joue d'ailleurs avec cette tagline, avec le tueur est sur cette affiche, enfin c'est mm -hmm. d'ailleurs un très beau coup de la part de la com d'avoir joué là-dessus parce mm -hmm. que je trouve ça très intelligent, ouais. mais on est dans cette optique que voilà, ça ne peut être n'importe qui, donc du coup, faut qu'il se pète la gueule, faut qu'il se prenne des nions, faut qu'il soit mm -hmm. maladroit, faut qu'il fasse ça. des erreurs, enfin ce qui semble plutôt cohérent d'ailleurs. Ouais. Et euh, mais après, du coup, au niveau écriture, je trouve que les deux scénaristes euh, arrivent à capter l'essence de Scream, mmh. notamment avec cette intro qui, je trouve, fonctionne bien parce qu'elle arrive à être un joli miroir de la première scène d'introduction des Scream, tout en s'en ouais. émancipant par quelques aspects. Ouais. Mais rapidement, euh, je trouve que ça, ça, ça se détériore en fait. Bah ouais, en fait, niveau écriture, ce que j'ai bien, justement, j'ai analysé la, la toute première scène, en me disant, bah, du coup, elle fait complètement écho au premier Scream, et j'ai remarqué l'évolution entre la, la, la première fille de Scream 1, qui est un peu naïve, qui est voilà très peureuse, là, la première scène, elle raccroche, et on le voit dans la mode annonce, donc je ne spoil rien, le téléphone sonne et elle raccroche. Déjà, tu dis, ça commence bien. Ouais. Donc, elle, elle évolue et elle se laisse pas avoir. quoi. Il y a une vraie évolution, je trouve, dans ce, bah, ce personnage. Il y a une ambition de ne pas surfer trop sur les clichés. Ouais, ouais, ce qui est, est plutôt bien senti, parce qu'honnêtement, les clichés, il n'y a rien de pire au cinéma. Et je ne vous révèle rien en vous disant ça. Le premier Scream était justement un film qui déjouait les clichés, notamment ouais. avec cette scène d'intro où justement on <rire> voulait presque se débarrasser des clichés dans la scène d'intro mm -hmm. pour ensuite les révolutionner et notamment nous introduire Sidney qui allait complètement changer la donne. Ouais. Euh, là je trouve que cette intro est prometteuse et que ce qu'il suit euh, n'arrive pas à être à la promesse de, de cette introduction. Ouais, ça. En fait ouais. rapidement on se rend compte qu'on va avoir tout puissance 10. Ouais, ouais. Si on doit avoir un personnage de, de, de cinéphile, ça va être le personnage de cinéphile version dix mille. Ouais, exactement. Ouais. Faut pas que ça soit le personnage qui a quelques références et qui va être capable de dire euh, « Cite-moi les meilleures suites, le parrain d'eux, machin... » Là, c'est vraiment la cinéphile, mais poussée à l'extrême, où ça en devient très ironique, voire ouais. très cynique, et pour moi ça ça fonctionne pas mais c'est qu'un exemple parmi tous les exemples du film qui sont euh, le fils de la flic qui est mmh. euh, surprotecteur et qui finalement va, va, va presque en souffrir sans, sans mmh. trop spoiler et, et tous ces petits trucs là en fait je trouve que ça n'arrive pas assez bien à jouer avec ce qu'on aurait dû attendre du scénario finalement ouais, même si derrière il y a plein de petits trucs qui, font, qui marchent Sam et Tara la relation euh, sœur qu'elles ont je trouve que ça fonctionne hyper ouais. bien mmh. je sais pas ce que tu en as pensé mais si si exactement mais c'est bien ce que tu dis par par rapport à la première scène où euh, tu dis ça va être x10 pendant tout le film. Et finalement, pas trop quoi, mais c'est vrai que la première scène, tu dis bon, ça, ça va, niveau cliché, c'est bien dosé encore une fois. Et euh, tu dis ça, ça peut être prometteur du coup, mais euh, après avec la relation Sam et Tara, c'est ça ouais. Euh... euh... Moi j'aime bien la relation ont. Ah, oui, je oui, oui. Il y a une je trouve qu'il y a une vraie attache qui se crée et puis il y a, si, si on devait vraiment retenir un bon point positif de la structure globale et narrative du film, c'est vraiment cette idée de, on joue avec le passé de Sam pour ouais. créer un conflit avec Tara qui permet de générer une continuité dramatique qui consiste juste à faire en sorte que ces deux sœurs se retrouvent Exactement. et grandissent ensemble ouais, à nouveau, ouais. ce qui est je trouve une structure plutôt intelligente ouais, ouais. avec en plus cette idée d'effacer complètement le personnage de la mère du coup de Sam et Tara qui est à Londres ouais. donc du coup qu'on ne verra jamais du film voilà. et donc de créer presque une relation ouais. voilà, maternelle par rapport à ce que, Sarah, euh, ce que Tara va ressentir pour Sam mm. c'est plutôt bien senti ça ouais. c'est un des points que j'ai le plus envie de retenir mais après il euh, y a plein d'autres petits trucs qui fonctionnent pas quoi ouais, ouais. est-ce qu'on spoil Ouais on va spoiler allez, un petit peu, marre, allez, moi, je vais spoiler. on vous met <rire> le time-code. Allez vas-y, spoil nous tout là mon petit. Euh, Par quoi on commence euh, euh... Bah déjà moi je veux qu'on aborde ce, ce reveal final qui pour moi ne fonctionne pas. Ah direct le final Ouais moi je te propose qu'on aborde tout de suite le gras du gras, euh, donc là on spoil le final, attention. Concrètement à la fin c'est Amber et Richie qui sont euh, les deux tueurs. Voilà. Donc Amber voilà. la meilleure amie de Tara. Ils sont... Elle est là, Ember, Ember ah oui, et Richie. Pour le coup, c'est eux deux qui sont les tueurs, et pour moi, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont la pire motivation du monde, celle du 4, ouais. mes versions de Lourdes. Ouais, c'est ça. Je vais beaucoup le comparer à Scream 1, parce que j'en suis ouais. fan, mais voilà, dans Scream 1, la scène où Billy Loomis, du coup, euh, révèle être le tueur avec Stu, cette scène, je l'ai replay, mais une centaine de fois, je la connais par cœur. Donc je me suis dit déjà, on, du coup, on, on dit qu'il ouais. y a la fille de Billy Loomis, ouais. voilà, euh, Samantha. Et oui, donc, parce que euh... Samantha, du coup, est la fille ouais. cachée de Billy Loomis. Cachée, voilà. Qu'il aurait eu, du coup, euh, soit avant, soit pendant euh, Sydney. Et euh, donc, le final, voilà, Richie et euh, Amber sont les méchants, bon. Déjà, moi, ils ont, ils ont tellement mis de références au premier, de séquences nostalgiques, où, du coup, on voit euh, Billy Loomis, on le voit, pas réellement, puisque c'est que des... Euh, des, des, des que des monologues voilà. intérieurs dans la tête de Samantha. Voilà, hein, qui, hein. Euh, qui... Voilà, exactement. On voit Billy Loomis, on revoit donc euh, les personnages principaux, Dewey, Sydney Gail Withers Et d'autres, en plus, par le biais des ouais. personnages qui entourent Tara, qui sont très proches, finalement, de tout ce qui entourait l'univers de Scream. C'est ça. Pour ne pas dire qu'ils sont l'héritage de l'univers de Scream, littéralement. Enfin, c'est impressionnant, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Bah ouais. Et moi, je... Enfin... J'avais envie de m'attendre à ce que ça soit le retour de, de Stu. J'avais qu'une hâte que ça soit ça, parce que je me suis dit, ils ne peuvent pas faire revenir tous ces personnages, et même Billy Loomis, il faut qu'il y ait un retour de Stu, parce qu'on... Et d'ailleurs, je ne sais pas comment s'appelle cet acteur euh, de Stu, qui joue à Scooby-Doo... Euh... Je ne plus, du coup, mais... Tu euh, plus, oui, je ne sais plus. Mais euh, dans un interview, il dit, euh, je ne crois pas que mon personnage ne soit mort. Oui, c'est à vrai. partir de là, je me suis dit, bon, ok. Et du coup, moi, j'avais qu'une hâte, c'est que voilà, ça, ça soit son retour finalement... Euh... Mathieu Lillard. Voilà, c'est ça finalement hyper déçu donc euh, par ces deux euh... oui parce que leur motivation c'est juste qu'ils se sont rencontrés sur un forum de fans voilà. de Stab Ils et sont ils fans de cinéma et, et, qui... et voilà mais sauf que du coup il y avait déjà ça dans le 4 donc ouais. c'est un peu maladroit revu, je trouve euh... d'amener ça parce qu'en plus ça ne marche pas dans le 4 ça marchait hyper bien parce que ça n'était pas des motivations purement cinéphiles c'était aussi des motivations entourant la célébrité ouais. ce qui était très bien fait du coup vu qu'en plus c'était euh, la nièce de, euh, de Sydney qui se retrouvait au centre finalement des meurtres c'était hyper intelligent et ça fonctionnait hyper bien là là pour le coup, c'est amené à la truelle, ça fonctionne pas. Mmh. Euh, les motivations sont hyper fines ouais. et, et n'ont finalement aucune cohérence par rapport à tout ce qui se passe. C'est un peu dommage. Et, et après, par contre, il y a des points pour le coup qui je trouve sont bien utilisés. Je pense notamment, toujours en spoil, à la mort de Dewey qui pour le coup est vraiment impactante. Ouais. Elle fonctionne vraiment bien. Mm. Parce qu'il y a une manière d'amener ça, il y a une logique dramatique, il y a un côté très tragique d'ailleurs dans, dans la manière avec laquelle c'est fait, et on en, on en parlera un petit peu en termes de mise en scène, même si on évitera là de spoiler, mais clairement, dans la mise en scène, ça rend hyper bien, ça rend le truc vraiment dur, mm, mm, mm. Et, et ça fonctionne pour moi. Ouais. Bah c'est ça, euh, moi je m'attendais du coup à la, à la mort de, de Dewey, je m'attendais déjà parce que je le sentais dans la bande-annonce, mais euh, je me disais aussi voilà c'est le cinquième Scream, il le dit lui-même dans le film, euh, je me suis pris neuf coups de couteau. Tu te dis, il y a un moment c'est soit Sidney, soit Gaël, soit Dewey qui vont y passer et... pour moi, j'aurais été limite déçu que Dewey ne meure pas, ouais. C'est horrible dit comme ça mais j'aurais été déçu parce que c'est des héros en fait, enfin, ouais. ils sont invincibles comme Ghostface. Ouais c'est ça. Mais il fallait, il fallait justement euh, choper le public parce que dans cette scène on se dit euh, ah bon, faut, au final il réussit à s'en sortir. Il joue le héros, et malheureusement, non. ça lui a pas trop plu. Mais non. ouais, mais encore une fois, ouais, et ça c'est bon de rebondir dessus, le côté très méta qu'a le long métrage, qui passe, son temps à dire, nous sommes une suite, nous sommes un requal, nous sommes machin, machin, mmh, machin, mmh, mmh. c'est la partie où ça fonctionne pas hyper bien non plus, parce que à petite dose, comme c'est le cas dans le 2, Bon, pas dans le 3, parce que je pas prendre pour, pour exemple le 3 qui est foireux, euh, ou dans le 4, dans le 4 où c'est très très bien amené. Il y a vraiment cette optique de vouloir montrer que nous sommes une suite, donc jouer avec certains codes, ouais. et donc du coup ça rend bien. Or là, c'est très explicatif, par instant, ouais. et je trouve que là-dessus, Vanderbilt et Bizzic, ils n'ont pas réussi à être fins, là où justement Williamson arrivait à être fin dans cette structure-là, et c'est un peu dommage parce que ça dessert par instant l'immersion du spectateur qui peut sincèrement, là, se dire à certains instants. « Je suis en train de regarder un film ». Ouais. Et c'est problématique, parce que ça pète l'immersion dans le long-métrage. Ouais, nous, on a ce recul parce qu'on est un petit peu cinéphile et qu'on aime mmh. bien justement cette forme-là et qu'on se marre. Mais je me dis franchement, les spectateurs qui étaient derrière nous, il y a eu un moment, ils ont dû commencer à se dire que Qu'est-ce que ce perso-là qui oui. parle qu'ils sont dans un film C'est bizarre. » Puis il y a carrément des phrases qui sont sorties de leur contexte. Enfin, il y a un moment Richie qui dit, dit, qui dit littéralement euh, « euh, Nous sommes dans un film ». Ouais, mais mmh, mmh. c'est pas fin, les gars, enfin, mmh, soyez plus subtils, mais bon. Ouais. Puis ce Scream, je le trouve un peu à part des autres, parce que euh, je suis rendu compte qu'une personne qui va voir Scream 5, mais qui n'a pas vu les autres Scream, peut à la limite comprendre ce qui se passe. Parce que justement, euh, c'est la fille de Billy Loomis, ils expliquent que Billy Loomis c'est un tueur en série, nanana, ils expliquent que Sidney Prescott a survécu, nanana. Je pense qu'une personne qui... Ça, je trouve ça a été bien amené, mais du coup, c'est pas cohérent avec le... Avec la motivation principale du film. Bah voilà, c'est ça. Ouais, mmh. ouais c'est paradoxal. En termes de mise en scène, euh, Betty Nenny, et Gilbert, ils ont... Ils ont une mise en scène qui, qui, qui se tient. Je dirais pas que la mise en scène est foirée parce que ça serait mentir et ça serait surtout ne pas, ne pas apporter de crédit à deux cinéastes qui ont quand même réussi à, à un peu se détacher du style de Wes Craven. Ouais. Parce que Wes Craven il a un style qui est très particulier. On regarde Scream 4, pour moi l'esthétique de Scream 4 elle est inégalable, c'est à dire qu'on dirait presque un film qui a été tourné dans la fin des années 90, tellement Wes Craven il apporte une patine particulière au long métrage. Ouais. Donc, pour le coup, il y a vraiment une esthétique à la West Craven qu'on ressent très clairement. Là, pour le coup, je trouve ça assez intelligent parce qu'ils ont réussi en grande partie à se détacher de tout ça en utilisant des 4 qui, certes, ne sont pas très subtils et on a tendance à le voir beaucoup dans la bande-annonce, mais il y a beaucoup de jeux autour du fait de décadrer les plans ouais. pour jouer justement sur des grands mouvements qui vont jouer avec l'ampleur justement de la situation, ce qui est plutôt une, une pratique qui fait très tape à l'œil mais qui ici fonctionne bien mmh. et, et je trouve que dans sa grande majorité le film visuellement se tient je sais pas ce que t'en as pensé mais euh... ouais, bah c'est bien euh, que tu parles des, des, des plans justement euh, qui sont même un peu difformes ça donne un côté un peu tendu je trouve euh, à la, la, cette situation après euh, on avait parlé du côté un peu rythmique c'était bien je trouve euh, mmh. rythmiquement c'est à dire à aucun moment on s'ennuie trop et, euh, et justement les, les, ces plans là apportent énormément je trouve euh, en particulier à, à l'hôpital la scène de l'hôpital euh, qui est dans la bande-annonce, je ne le spoilerai encore une fois euh, les couleurs, ils jouent vachement c'est-à-dire qu'il bon, y a pas de lumière, voilà, il fait noir mais euh, je sais pas, il y, y a un style qu'on n'a pas vu encore dans les anciens scrims il y a une Donc, ambiance, une ambiance, une ambiance, ouais. voilà, ambiance qu'on n'a pas encore vue et qui est plutôt pas mal et qui donne justement beaucoup de... de de crédibilité à Ghostface qui est beaucoup plus badass je trouve dans cette situation c'est vrai, bah, et puis le fait mine de rien aussi ça joue beaucoup parce que c'est bon de leur dire mais si le premier Scream avait été, euh, avait été interdit au moins de 16 ans lors de sa sortie, depuis il a été réévalué maintenant il a interdit qu'au moins de 12 ans mm. euh, ce qui je trouve est beaucoup plus justifié parce qu'au final il n'est pas si gore que ça le je premier souviens. Scream là pour le coup, il y a un choix de la part de Bettinelli, Olpin et de Gillert qui est de vraiment faire un gros film trash ouais. interdit au moins de 16 ans qui soit vraiment gore et je pense à une scène notamment dans ce fameux hôpital ouais. à laquelle on ne s'attend pas, est elle est vraiment trashouille ouais, ouais, et est, ça finit elle est, elle est en bain de sang. Et c'est vraiment impressionnant, il y a un travail autour justement, enfin il y a ce côté vraiment très trash qui me rappelle vraiment des gros slashers des années 90 début 2000 où vraiment il fallait que les coups de couteau ça fasse des, hash, que ouais. ça fasse des gros trucs où tu sens que ça perce les intestins, que ça déchire les boyaux, et que ça découpe les os comme ça, comme ah oui, c'est pas permis, vrai. là on ressent on ça, et, ressent, je, ouais. et je trouve que pour le coup, si c'est pas forcément crédible, parce qu'aujourd'hui on a tendance à voir beaucoup de cinéma de manière crédible, ça apporte une intensité hmm. qui vraiment, cinématographiquement parlant, fonctionne ouais. Et pour le coup, c'est vraiment classe Ouais, c'est vrai. Et il y a notamment cette envie-là, dès la scène d'intro, qui pour le coup, euh, te place un, un ghostface qui est vraiment, comme tu l'évoquais au début, très hardcore, ouais. parce que non seulement te foutre des coups de couteau, le mec va péter des cheveux, Ouais, c'est ouais, ça, c'est... Ouais, euh... Exactement. Mais pour le coup, ouais, je trouve cette partie-là vraiment bien. Et pour rebondir sur ce que tu disais au niveau de la rythmique, je trouve que le film a une vraie énergie, et je trouve notamment que l'enchaînement des différentes scènes est par contre beaucoup plus orienté action. Ouais c'est vraiment beaucoup plus haletant. Ouais. Je pense notamment à cette scène avec Wes et sa mère, qui est donc la shérif de la ville qu'on voit déjà dans le 4. Ah, oui, oui, oui. Cette séquence-là, elle est très très bien rythmée. Ouais, je trouve il y a une vraie intensité, il y a une vraie logique, et en plus, logique, sans spoiler, qui est déjouée en plus au moment de la pseudo-clôture de cette scène-là, ouais, ouais. que je trouve très intelligent et qui arrive plutôt bien à surprendre le spectateur. Euh, après, le point sur lequel moi j'ai vraiment de grosses réserves, et tu vas me dire ce que tu en penses, c'est la bande originale. Euh, ouais. C'était Alors... Marco Beltrami qui composait les bandes originales du 1, 2, 3 et 4 et là ici on est passé sur Brian Tyler. Alors euh, niveau musique, disons qu'il y en a une qui m'a... Je sais pas si toi tu as eu la référence, il y en a une qui fait, qui donc fait écho à Scream 1, la musique de... du générique de Peaky Blinders. Oui, donc oui c'est vrai, qu mais qu'on retrouve dans tous les Screams d'ailleurs. Ouais, voilà, elle c est, est, c est dans ça. tous les Screams mais à là, chaque fois elle... reprise. Ouais, celle-là est liée donc tu dis bon déjà, voilà, il a fait son taf. Après, niveau musique, bah ben en fait, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pratiquement rien retenu de la musique. Moi, je la trouve très criarde. Mais c'est le problème de ouais. Brian Tyler. Brian ben, Tyler n'est pas un auteur subtil et il fait rarement des bandes originales de films d'épouvante. Euh, et les rares fois où il les fait, en fait, il fait des trucs très criards. Et je trouve que la parfaite illustration de sa mauvaise gestion, finalement, de la musique, euh, qui peut-être se veut être, euh, je sais pas, méta comme une partie de l'écriture ou un truc comme ça, c'est la séquence où Wes se balade dans sa maison et où on a peur justement ouais. qu'il y ait Ghostface qui débarque. La musique est criarde. Ouais. Elle t'en rajoute des caisses. Alors qu'il y a déjà une tension qui est palpable. Et, et je trouve que cette, mu cette musique-là, par exemple, est la parfaite représentation de à quel point la mise en scène ouais. marche, mais la musique plombe tout. Ouais. Parce que la mise en scène, c'est un seul plan. C'est très classique, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est ce que Wes Craven utilisait. Mais du coup, venant de Bettinelli, euh, Olpin et Gillert, mm. on se dit c'est très intelligent de se servir de cette mise en scène-là à ce moment-là. Et la musique de Brian Taylor pète complètement le truc. Bah oui. Moi, dans Scream 1, euh, les musiques, je les, je les écoute souvent d'ailleurs, parce qu'elles sont, elles sont amenées au bon moment, elles sont plutôt bien. Et puis il y avait le côté un peu rock de, de Beltrami aussi. Le il rock euh, bien. adolescent, années 80-90. Là, c'est des musiques déjà qu'on ne connaît pas forcément, qui sont criades comme tu dis, et qui amènent euh, rien, je trouve, à la, la situation en fait. Ouais, c'est ça. Non mais mmh. c'est vraiment dommage parce que je pense que de la part en plus de Brian Taylor qui justement peut être un bon auteur de musique d'action il aurait plus dû se centrer là dessus où ça marche bien par ouais. contre la fameuse course poursuite dont je parlais tout à l'heure ça fonctionne bien il euh, y a des scènes vraiment intenses où là il peut se permettre d'envoler de où ça se tient mmh. mais ouais c'est un peu dommage parce que du coup encore une fois la mise en scène est pas mauvaise derrière elle, elle soutient plutôt bien le film elle appuie plutôt bien les séquences où il faut que ça appuie et tout mmh. mais et ces petits trucs là qui, ouais. qui pètent un peu le film. Bah, la musique est négative, par contre le point positif que j'ai trouvé c'est le son. Le son est bien je trouve. Par exemple, bah, la le, toute première scène c'est hyper bête, mais il euh, y a un toquement de porte de la part de Ghostface. C'est est bizarre, mais il est... je l'ai trouvé super. Parce que j'ai senti la vibration, j'avais l'impression qu'il y avait une porte devant moi et que quelqu'un toquait vraiment. Et à partir de là je me suis dit tiens ça déjà c'est mieux. Parce que c'est vrai que dans les anciens films, euh, même que ça soit au casque, au cinéma ou euh, en DVD, le, le, le son euh, m'a jamais euh, frappé l'esprit. Là, pour le coup, même pour les scènes gore, là, on, on entend bien le son, quoi. Ouais, on on le aimerait semblant. le baisser un peu, d'ailleurs. Ouais, quoi. non, non, mais c'est presque ouais. impressionnant, par moments. Ouais, c'est ça. <rire> mais ouais, non, non, tu fais bien de le souligner. C'est vrai que c'est mmh. un point auquel on pense pas forcément dans les films d'épouvante. Ouais. c'est vrai que c'est hyper bah, ça important. Ça vachement, même ouais. aux, aux screamers un moment de, de blanc et de scream, faut savoir bien le, le gérer. Là, euh, bon, ça, ça a été... Après, il n'y avait pas trop non plus de scream. Il n'y a pas euh... trop de jumpscares, ouais, c'est plutôt non. bien géré. D'ailleurs, oui. C'est plutôt à grande bien... intelligence. Ouais. Vrai, parce que y a, Dieu sait qu'il y a trop de films dernièrement. qui le Non, non, eux, ah, ils s'en sortent bien. Donc là, c'est ouais, plutôt pas mal sur ce, ce point-là. Niveau casting. Alors, euh, bah on peut déjà larguer les trois gros d'un seul coup. Niamh Campbell, David Arquette et Courtney Cox. Ouais. Les trois sont bien. Mmh. Euh, gros coup de cœur encore une fois pour David Arquette de mon côté, qui je trouve. Euh... <rire> gros coup de vieux surtout. Gros coup de vieux surtout, mais <rire> ça c'est tout ça. Bon, sauf Courtenay Cox, mais Courtenay Cox c'est coup de bistouri qui est mal placé je trouve. Ouais, Courtenay euh... Cox c'est un peu la cata. Nive Campbell par contre est ouais. toujours aussi belle, enfin, ouais, c'est ouais, impressionnant ouais. mais. Euh... <rire> ouais, ouais. Euh, niveau... Au niveau des nouveaux, donc on a Melissa Barrera qui joue donc Samantha Carpenter, ainsi que Jenna Ortega qui joue sa sœur Tara. Ouais. Les deux sont bien. Ouais, très bien. Je t'avoue que j'ai trouvé, euh, ouais, trouvé Malissa euh, Barrera vraiment bien. Ouais, très bien choisie pour être ouais. la fille de Billy Loomis je trouve. Oui, c'est vrai qu'elle a la gueule, carrément la gueule. gueule. Très Elle a vraiment c'est la même je trouve. ouais c'est vrai oh. non non mais elle a une tête un peu flippante et c'est vrai que de mémoire elle a déjà oui c'est vrai que de... je m'en souvenais plus mais elle a joué dans In the Heights d'où l'on vient l'année dernière et je trouvais déjà qu'elle avait une tête qui marquait bien mm. et, et vraiment je trouve que c'est une excellente actrice et qu'elle ira très très loin euh, après dans les rôles secondaires on a Dylan Minnette on a Jack Quaid on a Jasmine Savoy Brown on a Sonia Amar on a Mickey Madison euh, on a Mason Gooding on a Cal Garner, qui est vraiment de l'ordre du caméo alors que c'est un acteur <rire> qui un acteur qui est lié déjà à l'univers de West Craven puisque c'était lui qui jouait l'un des rôles principaux dans le remake des Griffes de la Nuit? Ah ouais, j'arrive à trouver des liens quand même un peu chez entre Craven trouver, et tout, mais non, non, il joue bien dedans. Dans l'ensemble, je trouve le casting plutôt convaincant. Ils ont tous des gueules hyper clichés, ouais. mais c'est intelligent vu que c'est dans un scrim. Ça aurait ouais. été dans n'importe quel autre ça. film d'horreur, je t'aurais dit c'est ridicule, ça marche pas. Notamment Dylan Minette qui a vraiment une gueule qui est, est très cliché, ouais. fait vraiment méchant vraiment bad boy alors qu'en plus là il est plutôt utilisé à contre-emploi dans le film le rôle qu'il a mais dans l'ensemble je trouve le casting bon après c'est pas non plus foufou on peut se voir la face je sais pas ce que tu en as pensé toi du casting dans sa globalité ce personnage là j'ai oublié le nom l'acteur Dylan Minette voilà c'est le premier voilà exactement c'est le premier qu'on voit parmi le groupe d'amis et je me suis dit c'est le tueur direct je me suis dit c'est sûr voilà il a il a la tête pour pour être le le tueur mais après niveau cast, euh, oui moi, des gros coups de cœur pour euh, Vanessa, euh, non c'est... Euh... Mélissa, euh, celle, qui joue celle, ouais. celle qui joue Sam, euh, Sam Carpenter C'est ça, ouais. Ouais, elle est ça. Je vais euh... te retrouver le nom, mais ouais, ouais, ouais. tu, tu l'as. Ah ouais, j'ai... Oui, Mélissa Barrera. Ok, ouais. Gros, gros coup de cœur. Moi, je la trouve vraiment bien choisie, déjà pour euh, être la personnage principale. Ouais, c'est ça. La fille de Billy Loomis. Un, euh, jouer le rôle d'une grande sœur, elle le fait très bien, je trouve. Ouais, aussi. non, non, elle interprète très bien le personnage. Et puis, euh, sans spoiler, euh, à la fin, voilà, on, on retrouve le côté euh, Billy Loomis. Ouais. Et on le sent, quoi. Et, et elle l'incarne très bien, d'ailleurs. Ça, j'avoue que j'ai ai vraiment aimé cette scène. Après, euh, voilà, euh, Courtney Cox, toujours un plaisir de revoir. Euh... Après, euh, oui, comme tu dis, c'est vrai que les, les, le groupe d'amis est très cliché, en fait. Ouais. Euh, ouais, mais après, ils rentrent bien dans leurs clichés, ouais. vu que en fait... On les voit pas trop souvent, en fait. Ouais, c'est ça, et comme je disais, en dehors d'un Scream, ça passerait pas. Là, dans ouais. un Scream, on est prêt à faire un pass et à se dire, ok, ça. ils sont clichés, mais on sait pourquoi. Ouais, voilà, ouais. Euh, Bah du coup, on arrive à la fin de cette vidéo sur Scream. Qu'est-ce que tu retiens, du coup, de ce nouveau Scream euh, Qu'est-ce que je retiens qu'ils auraient pu faire mieux. <rire> c'est déjà bon de le voilà. préciser. Bon voilà, non, je suis, je suis bon. Je suis déçu d'une partie du film. Euh, ça, bon, je vais pas dire que c'est non plus un bel hommage à Wes Craven. Mais ça reste un hommage. Ils l'ont fait, c'est très bien. Mais euh, c'est pas un film non plus que je.. je... Enfin, quand je vais penser Scream, je ne vais pas penser à Scream 5 tout de suite. Pour moi, ça sera soit Scream 1, soit Scream 2, qui sont pour moi les, les piliers de, de cette saga. Mais voilà, sinon, euh, agréablement surpris, je reste quand même euh, sur ce point-là. Voilà. T'as bien résumé le truc. Euh, pour être sincère, la saga pourrait se dispenser de ce volet. C'est le gros problème. En tant que tel, le film est plutôt sympathique par des aspects de mise en scène et d'acteurs. L'écriture est vraiment maladroite, a du mal à complètement jouer une certaine carte, euh, va trop pomper euh, des idées méta qui ne se tiennent pas, alors que dans le 4, ça marchait. Et Dieu sait que ça reprend quasi les mêmes idées méta que dans le 4, mais dans le 4, ça fonctionnait. Et là, je sais pas pourquoi, ça ne marche pas, mmh. ça ne se tient pas. Euh, disons, pour faire Symptomatique, c'est un mauvais scénario, servi par une belle mise en scène des acteurs qui se donnent à fond. Mmh. donc si vous aimez Scream, allez voir ce Scream. Si vous n'adhérez pas au délire de base, ça ne sert à rien d'aller oui. le voir. Oui. Parce que restez sur la bonne note du 1, du 2 et du 4. Et zapper celui-là, parce qu'honnêtement, dans le genre, c'est. j'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est le volet de trop. Mais ce n'est pas le volet le plus essentiel ouais. pour comprendre la série pour moi, et pour cerner l'ambition il... de base de Wes Craven. Ouais. Il en fait même pas trop partie. Quoi. Comme je disais, pour ouais. moi, si tu vas voir Scream 5 et que tu n'as pas vu les autres, tu comprendras ce qui se passe. Ouais. Voilà, vous aurait compris, on n'est pas complètement convaincu par Scream de Matt Bettinelli, Holpin et de Tyler Gibbert. C'est pas fou, ça aurait pu être mieux. Voilà, à vous de faire votre choix. Merci mon cher Guillaume, d'avoir participé cette vidéo. Bon, Je sais déjà qu'on se retrouvera cette année, mais oui. peut-être qu'on se retrouvera avant pour un autre film. Euh, et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour aller de films, bien évidemment. A plus mais qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas le tueur, finalement <rire> Mais c'est peut-être toi le tueur. Non. Mais tu le dirais. Bouge pas, je reviens. <rire> <rire>